Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Féministe à Culture. Aujourd'hui, faisons place à l'histoire et plus particulièrement à la conquête spatiale avec Valentina Tereshkova. Cosmonaute soviétique, c'est la première à réaliser un voyage dans l'espace à bord de la fusée Vostok 2, quelques années après Gargarine dans la fusée Vostok 1. Nous sommes en pleine guerre froide. La course à l'espace fait rage entre les états unis et l'URSS. Sergei Korolev, l'homme qui a initié le programme spatial soviétique, propose d'envoyer une femme en orbite autour de la Terre et entraînée par Yuri Gargarin. Alors à peine âgée de 18 ans et ouvrière du textile, elle sera retenue parmi 400 candidates pour effectuer le premier vol féminin en solitaire autour de la Terre à seulement 26 ans, entre le 16 et le 19 juin 1963. Même si elle fut malade durant son vol en orbite, elle prendra des notes ainsi que des photos de l'horizon permettant d'identifier les couches d'aérosol présentes dans l'atmosphère terrestre. Et elle reste à ce jour la plus jeune femme à être allée dans l'espace. Un modèle pour celles qui ont le regard tourné vers les étoiles. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de FTC. Si vous avez aimé, Abonnez-vous ou partagez cette vidéo. A très vite